Allez, comme promis, on se fait donc un unbox de Aéronautica Impérialiste Wing of Vengeance, le jeu de combat aérien du 41e millénaire, donc on est bien dans l'univers de Warhammer 40k. Une belle boîte, hein, avec un, une belle promesse déjà, on va la retourner, et puis on va aller regarder ensemble euh, ce que on nous propose comme contenu dans cette boîte. Donc au niveau du contenu, hein, on va euh, retrouver euh, deux Imperial Thunderbolt, euh, deux euh, Navy Marauder également, trois Orcs des Dakajets et puis euh, deux Orcs euh, fighter Boomer. Alors il y a une différence hein, de nombre puisqu'on va se retrouver à 5 contre 4. C'est déjà ce qu'on a vu avec euh, avec X Wing, donc euh, c'est pas vraiment choquant, tout simplement parce qu'il y a une différence de niveau. Bien sûr, on a donc un livre euh, de règles, on va avoir une, une euh, quick référence euh, card, euh, il mettent x2, ensuite euh, on va avoir un double side area, euh, en fait une, une double map, en fait, hein. Vous avez une map ici comme ça avec un espèce de désert. Et puis vous aurez une map avec, en la retournant, une map avec, avec une ville. Euh, on a bien entendu un set euh, 2D. On va avoir également euh, euh, tout ce qui est au niveau euh, des pions. Vous allez voir, il y a des pions de, de mouvement, des pions de, de touche, tout ça, de ciblage. Et puis, et puis une, une feuille de transfert qui va permettre, par exemple, de faire ces très belles ailes sur, sur les avions. Donc ça c'est plutôt euh, plutôt sympa. Allez, on ouvre la boîte ensemble. Allez, c'est parti. C'est une boîte qui est plutôt euh, légère au début. Moi j'étais un peu pas inquiet mais euh, surpris, je vais dire. Là, on, Alors, on tombe là-dessus, c'est déjà assez rassurant. On voit qu'il euh, y a un film de bulle, moi ça m'a euh, ça m'a marqué. Je me suis dit tiens, ils protègent bien leur, euh, leur figurine, c'est euh, plutôt sympa. Ensuite, ben, on se retrouve avec le classique, hein, le petit poster. Moi, je commence à apprécier aussi. Je m'en sers de, de tapis. <rire> je m'en sers de tapis de souris la plupart du temps. Et puis, ici, voilà, on a le on a le contenu en fait hein, de la boîte avec les deux euh, Marauders qui sont des gros gros gros avions et puis les deux Thunderbolt. Et puis ensuite, hein, les, les trois euh, Jets. Alors, on, vous allez voir, hein, on peut apparemment euh, faire des différences, hein. il y a des, des, des nez pointus ou, ou des nez qui ne le sont pas, il faudra faire attention à la façon dont vous montez les choses et aux caractéristiques que vous voulez jouer si vous faites du du du, du, du, du withy wing, euh, ensuite euh, le euh, fighter euh, boomer, là pareil, alors de ce que j'ai compris dans la présentation qui Guy avait faite, il n'y a pas vraiment la possibilité en fait de faire toutes les configurations, donc il, faut, il faudra faire vraiment vraiment vraiment attention. Voilà, on se retrouve avec euh, la quick euh, reference cheat, on va la lire ensemble euh, tout à l'heure, je vous propose d'abord d'aller un petit peu à la découverte euh, de la boîte, euh, les grappes, donc euh, déjà ça fait un petit peu peur, je dois avouer quand on, quand on tombe là dessus, il y a beaucoup beaucoup beaucoup de pièces spéciales dédicace aux gens qui sont en train de monter euh, du droïde de, de la fédération, parce que, apparemment euh, c'est compliqué aussi. Là, on est vraiment sur un univers de, de, de maquettistes. Hein. Euh, par contre, on a des, des, des pièces qui sont absolument magnifiques. On va prendre le temps de les regarder euh, de près, incessamment sous peu. On va d'abord vraiment partir à l'exploration de la boîte. Puis après, on fera un petit peu plus de macro. Ici, là, on va se retrouver avec, euh, avec les, euh, les socles. Je vais quand même en ouvrir un. Hein. Voilà, donc là, on se retrouve avec, euh, avec euh, des socles qui ont euh, notamment... Je vais vraiment l'ouvrir jusqu'au bout. Voilà. Donc, c'est des socles avec euh, deux roulettes, en fait. Et euh, vous avez une roulette euh, qui vous permet, en fait, de définir votre vitesse. Donc là, je serai à deux. Et puis, vous avez euh, une roulette qui va vous permettre, en fait, de définir votre altitude. Et ça, c'est vraiment génial parce que... Euh, alors est-ce que, est que Aeronautica va devenir un X-Wing Killer euh, C'est marrant, j'en parlais il y, a, il y a très peu de temps avec un joueur de X-Wing, Kevin, pour, pour ne pas le, le nommer. Et puis je disais, c'est dommage, il n'y a pas d'altitude. Et bien là, il y a une notion d'altitude. Et sachez que si vous êtes à plus de 1 en altitude de votre adversaire, ben celui-ci, en tout cas, ne pourra pas vous tirer avec son arc arrière, si je me souviens bien. Je ferai euh, non seulement un let's play, mais avant une expli, une expli partie. Donc vous inquiétez pas, euh, on, y, on y, reviendra. Voilà. Après, sinon vous avez les arcs de tir. Hein. Donc ça, c'est l'arc de tir principal qui est ici. Voilà. Tac, l'arc de tir principal. Et puis ensuite, si vous avez euh, des armes avec des améliorations, vous avez un arc de tir qui est plus grand. Et puis là, vous avez l'arc de tir arrière. Donc euh, voilà tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on connaît déjà. Il y a la possibilité de peindre ou de laisser ou de laisser en état. Euh, on va se retrouver avec les petites tiges également pour euh, monter vos avions. C'est très très sympa parce que on le verra dans le let's play. Vous voyez, il y a une boule au-dessus et euh, ça c'est vachement bien parce que ça permet en fait d'incliner euh, l'avion dans tout euh, dans toutes les positions. C'est quelque chose que font les joueurs de X-Wing a posteriori. Peut-être qu'ils auraient pu s'en inspirer chez FFG quand ils ont sorti la V2 mais ils n'ont pas voulu créer trop de dichotomies euh, au niveau des figurines entre la V1 et la V2. Alors ils les font, ils, elles sont articulées, mais, euh, mais finalement personne ne prend vraiment le temps de les articuler. Alors que de les incliner, je trouve que c'est plutôt sympa. Bon, le set de dés, on n'y reviendra pas, hein, euh, c'est pas la folie, c'est des dés classiques. Il n'y a jamais un effort euh, marqué sur les dés, sur ces dommage. Voilà, il y a le livre de règles, qu'on regardera aussi tout à l'heure avec la fiche de montage ça aussi ça peut être intéressant à découvrir ensemble alors là on va avoir donc la planche de pion donc la planche de pion c'est assez simple les valeurs qui sont là en fait c'est vos capacités de mouvement c'est en fait la capacité de pilotage de votre pilote soit il est capable de faire des mouvements 1 hein. alors c'est pas la distance hein. attention c'est la difficulté. Difficulté 1, difficulté 2, difficulté 4, 5, 6, 7 et 8. Et je vais prendre la, la... Voilà, la sheet qui est là, ça va vous expliquer tout de suite. En fonction de la caractéristique des cartes qu'on va survoler très rapidement, vous aurez un vaisseau qui sera capable soit de faire un level 1, donc le level Flight, soit de faire un Swoop, un Turn un snap turn, un stall turn, un stoop, un bank ou un wingover. over, donc faut savoir que euh, je crois que dans la boîte il euh, n'y a pas de quoi euh, faire euh, faire plus que euh, faire plus que euh, du stoop pour l'instant. Donc ça nous promet hein, euh, des, euh, des sorties et donc euh, des avions qui seront capables de faire plus de choses, on le verra dans la carte. Ça, je ne sais pas encore tout à fait ce que c'est. Et puis ça, ça doit, être, ça doit être plus ou moins les damage. Voilà. Donc, en fait, vous allez choisir votre mouvement de façon masquée. Et puis, au dernier moment, vous allez retourner. Vous allez dire, voilà, je fais, je fais une action 2, je fais une action 3, je fais une action 4. Donc ça, c'est connu hein, des joueurs euh, d'avion en général. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Voilà euh, donc euh, le tapis. Euh, si vous voulez, on l'ouvre ensemble, mais j'ai pas un angle de caméra qui euh, va permettre de le voir euh, plus que ça. ouais alors niveau qualité, on est sur une feuille hein, euh, des plus classiques. Par contre, on est sur, euh, ouais, sur une impression qui est euh, qui est vraiment euh, vraiment vraiment propre, quoi. vraiment propre. Et puis comme euh, l'avait dit euh, notamment Iggy. Euh, lors de, de, de son unbox, euh, en fait, là vous avez une vue euh, de type drone, en fait, à travers un écran. C'est pour ça que vous avez, euh... et c'est bien parce que ça permet en fait d'avoir le maillage par dessus, en fait, une carte réelle. Et euh, ça, c'est vraiment vraiment agréable. Je ne vais pas euh, trop euh, m'attarder sur euh, sur cette map puisque vous la verrez euh, lors euh, du de l'expli partie qu'on fera euh, que je vais faire rapidement et puis du let's play que je vais proposer. Euh, à un de mes abonnés et à mon fidèle Kevin euh, de venir faire pour pour découvrir le jeu ensemble. Donc euh, on reverra la map à ce moment-là, mais c'est pas une map super euh, super approfondie. Ensuite ici on va retrouver donc euh, voilà le, le, la feuille de la feuille de des euh, avec euh, de l'impérial et puis euh, et puis, euh, voilà, vous avez pour euh, les Thunder, vous avez pour les Marauders, vous avez pour les Dakajets et pour les euh, Boomer. Donc, euh, c'est quand même plutôt sympa. Ça va vous aider au niveau de la peinture. Un petit coup de contraste, on fera sans doute ça ensemble. Et, et voilà. Allez, je vous propose qu'on regarde ensemble un petit peu les grappes. Ah, j'ai encore une... On va regarder les grappes ensemble. Allez, on se regarde un petit peu les grappes de ce... C'est Aeronautica, on les regarde de près, en macro, vous voyez là on a le corps en fait hein, des, euh, des avions orques plutôt sympa avec les ailes, c'est quand même assez gros, hein. C'est quand même, euh, vous voyez ça fait quand même euh, ouais, la taille d'un doigt en fait, hein, un avion, donc c'est euh, pas mal, ça, ça a une belle taille, euh, ma crainte moi c'était que ce soit trop petit et puis qu'on n'ait pas la possibilité outre mesure de s'exprimer en peinture, mais si, en fait, c'est beaucoup plus gros que je ne l'imaginais. Ça fait à peu près euh, ouais, la taille... Euh, ouais C'est à la même échelle que, que X-Wing. Un, un avion comme ça, ça fait la taille d'un arc. Euh, pour vous donner, pour les joueurs d'X-Wing, voilà, ça c'est la taille d'un arc, un petit peu plus gros qu'un arc. quoi. Donc, euh, c'est donc pas mal, on est sur une échelle qui est, euh, qui est hyper respectable. Quoi, je trouve. Voilà la suite. Alors, par contre, il hein, y a énormément de travail de montage, hein. là, il euh, euh, y a de la finesse de gravure, bien entendu. Mais la main derrière, voilà, pardon, excusez-moi, il y a de la finesse de gravure, hein, bien entendu, c'est quand même assez chaud, mais euh, bah, du coup, ça va bien s'exprimer avec euh, avec la contraste, euh, ça, c'est plutôt, euh, plutôt un point positif, je trouve, mais... Il va falloir faire des choix, il va falloir faire les bons choix. Je pense que je vais essayer de monter les avions de façon basique. Et puis ensuite, je réfléchirai à comment, euh, comment les équiper au niveau des armes. Il faudra vraiment prendre le temps euh, de, se, euh, de se renseigner. Voilà, cette grappe, moi, je la trouve absolument euh, splendide. Celui-là, là, on dirait un vaisseau de wipeout. Quoi. <rire> Sérieux, ça défonce. Vous voyez toutes les armes qui sont disponibles, les bombes, les mitrailleuses... Euh... Les ailes, bien sûr, les réacteurs. Là, je me pose la question de savoir si euh, je sous coucherai pas euh, et pas directement sur, euh, sur la grappe. Je sais pas, on va voir. Et puis là, il y a une espèce de, de grappe toute seule avec, euh, avec pas mal de matos. C'est intéressant. Il y a du boulot. Je vais essayer de faire ça vite pour euh, vous permettre d'avoir rapidement le let's play et l'expli partie allez on va regarder ensemble le bouquin de règles donc quand on dépêche le livre de règles on retrouve une deuxième une deuxième quick une deuxième feuille rapide de, de démarrage ça c'est plutôt intéressant je trouve au début je me demandais où, où, où c'est qu'elle était on va retrouver également ici euh, les modèles pour le montage euh, là aussi c'est pas déconnant et puis c'est en plusieurs euh, il y a une feuille par, euh, par type d'avion quoi il n'y a pas trop de travail finalement ça a l'air d'aller euh, assez vite c'est plutôt engageant, plutôt rassurant c'est surtout au niveau des bombes que vous allez mettre en dessous en fait que ça va être difficile de faire un choix donc il faudra voir si c'est obligé de coller ou si euh, ben voilà, en appuyant euh, bien comme il faut les choses avec des bonnes jointures ça pourrait euh, tenir après, voilà, s'il n'y a pas précisément la bonne bombe sous l'avion, il y a un moment, faut arrêter de psychoter, quoi. Je pense que, euh, voilà, les schizophrènes, là, il faut qu'ils se calment. Il y en a maintenant dans tous les jeux, euh, faut pas exagérer, quoi. Par contre, voilà, forcément, avec les orques, on arrive à faire des trucs avec des bombes de plus en plus, euh, de plus, en plus délire. Allez, ce que je vous propose qu'on fasse, c'est que, très rapidement, quand même, on regarde euh, la quick. Euh, donc ça va vous expliquer tout simplement le, le, le type de, de, de tour, hein. donc euh, un tour est... déjà on va définir l'initiative, euh, on va choisir d'abord son mouvement donc ça c'est plutôt sympa, Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, en fonction des caractéristiques de votre avion, des capacités de votre avion et de votre pilote, vous allez choisir, euh, enfin vous avez jusqu'à 6 par exemple, bah vous pourrez faire de 1 à 6, vous avez jusqu'à 8, bah vous pourrez faire de 1 jusqu'à 8, hein. voilà, donc vous déterminez euh, la valeur de votre mouvement, ensuite vous allez définir l'initiative en lançant tout simplement un des euh, 6 et c'est celui qui fait le plus, ensuite il y a le tailing euh, fire, donc le tailing fire en fait c'est euh, le de faire des. Vous tirez avec euh, la zone arrière de votre avion, c'est un tireur de queue, ben vous résolvez d'abord euh, ces combats-là. Ensuite, il y a les mouvements, vous faites le mouvement euh, propre, la phase de combat, et, euh, et ensuite la end phase où vous allez euh, statuer euh, s'il y a des avions qui sont détruits ou pas. Euh, ce qui est assez intéressant, c'est que euh, au niveau du mouvement, euh, c'est euh, le joueur qui a l'initiative qui choisit euh, qui bouge en premier, et puis ensuite on bouge de façon euh, alternée, c'est-à-dire que vous ne bougez pas tous vos avions, puis ensuite euh, l'autre bouge tous les siens, c'est vous, vous en bouge un, et puis ensuite l'autre en bouge un. Au niveau du combat, c'est pareil, on va attaquer les uns après les autres euh, de façon alternée, et euh, par contre, ben, c'est le premier qui a bougé, qui commence à tirer, donc... Quand vous avez l'initiative, vous choisissez de bouger en premier ou pas, et mais faites attention parce que si vous décidez de donner la primeur à votre adversaire au niveau du mouvement, vous lui donnez également la primeur du premier shoot, quoi. donc il faudra faire attention. Puis ensuite, ben, vous aurez euh, l'explication à la fois des valeurs euh, dans, euh, dans l'avion, et euh, ensuite les explications au niveau des combats, on y reviendra quand on, euh, quand on présentera le jeu ensemble. Ici donc on a un rulebook qui est, attention, intégralement euh, en anglais, hein, donc je vous le dis tout de suite, hein, pas de surprise pour qui que ce soit, je traduirai la, la quick reference sheet pour, pour ceux qui, qui le veulent et puis je la mettrai à disposition de, de la communauté. Je pense qu'il y en a d'autres qui l'ont fait, si jamais il y a déjà quelqu'un qui l'a fait, merci de le mettre en euh, en lien sous l'unbox ça permettra à tout le monde de s'en équiper un petit peu de fluff une, un récapitulatif de ce que vous avez à l'intérieur de la boîte hein, donc euh, effectivement là on a bien euh, les manœuvres ensuite là on a le stall ok euh, là on a le spin ça, en fait c'est dire si on est en vrille ou pas ça c'est euh, donc la manœuvre que l'on que l'on masque hein, euh, bien sûr euh, en D on a les structures de points hein, donc les dégâts et puis ça c'est le tailing c'est à dire en fait le fait de, de cibler là on va se retrouver donc avec notre fameux gabarit hein. gabarit avec l'arc avant, avec l'arc arrière avec les arcs de côté et puis avec la vitesse on est bien d'accord et l'altitude hein, comme je vous l'ai dit puisque dans le jeu il y a la valeur d'altitude qui est qui est comptée et ça je trouve ça super intéressant et quelque chose qui y avait également dans Wing of Glory ou Wing of War et qui n'y avait pas dans X-Wing et je trouve ça dommage. Et d'ailleurs dans X-Wing on peut se foncer dedans et c'est carrément devenu une façon de jouer, de se bloquer. Alors qu'en fait dans ce jeu là de toute évidence de ce que j'en sais on ne peut pas, on peut pas le faire. On va se retrouver avec des règles basiques, ça c'est très très très sympa. Et puis ensuite des listes d'escadrons. Alors vous remarquerez quelque chose que je trouve absolument critique euh et insupportable. C'est qu'en fait les cartes des avions ne sont pas fournies dans la boîte. Elles sont dans le, dans le bouquin. Vous allez les retrouver dans le bouquin. Mais la carte pour jouer elle n'est pas dans la boîte. Il faut les acheter à côté. C'est 21 euros le paquet de cartes par faction. Donc vous allez vous retrouver avec 42 euros additionnels au niveau, au niveau du jeu. Je devrais pas le dire parce que ça va calmer pas mal de monde à l'achat. Mais euh, mais bon voilà c'est comme ça, je comprends pas euh, ce choix de la part euh, de Games Workshop, il euh, y a un moment vouloir faire du fric c'est bien mais euh, sauf que vraiment sur ce coup là c'est un peu chaud, bon alors après hein, ce que vous pouvez faire c'est bien entendu photocopier le bouquin, découper votre carte, le mettre dans un blister et puis il n paraîtrait rien. Bon, voilà c'est à voir euh, voir le contenu de ce système de cartes je sais pas si moi je vais les acheter et si je les présenterai on, on verra j'ai pas pris de décision vous avez ici l'explication hein, d'un tour avec le choix de la manœuvre, l'initiative donc le tolling fire le hein, fait de tirer avec euh, l'arme de queue le mouvement le firing et puis l'end phase ça va vite c'est assez rapide hein, euh, assez nerveux hein, comme jeu ensuite vous allez avoir les explications de mouvement avec euh, le Sortle. en fait le Sortle, c'est votre capacité d'accélération vous ne pouvez pas passer de la vitesse 1 à la vitesse 6 d'un seul coup, et entendu, hein, vous allez avoir des paliers d'accélération. Et en fonction de votre palier d'accélération qui est sur votre carte, et bien, il faut vous référer au standard. Ensuite, il y a la vitesse avec un minimum de vitesse, bien sûr. Hein, vous ne pouvez pas, en fonction de l'avion, descendre en dessous d'une certaine, certaine vitesse, donc ça, ça paraît évident. Euh, le maximum aussi, vous ne pourrez pas atteindre un certain maximum de vitesse. Et puis le speed 0. Et eh ben, en fait, en fonction de ce qui va se passer dans le jeu, vous pouvez tomber à zéro et à ce moment-là, ben, vous, vous vous crachez. Ici, on vous explique les manœuvres, donc on les reverra pendant l'explication partie. Euh, vous, allez, vous allez prendre votre avion. En fait, si vous décidez de faire un bank comme ça, vous allez prendre votre avion, vous allez vous déplacer sur cette case-là, venir ici, puis à la fin, en fait, cette case-là, c'est la, la, la case finale et la flèche, c'est la direction que vous avez le droit, en fait, euh, d'imposer à votre, à votre avion. Je, je m'explique, si je fais un, un, un spoop, je suis ici, je fais 1, 2, si je me déplace à vitesse 2, si je me déplace à vitesse 3, jusqu'à 3, 4, autant que je veux, et puis à la fin, soit je vais dans cette direction-là, soit je vais dans cette direction-là, soit je vais dans cette direction-là. Voilà. Apparemment, je ne suis pas encore totalement sûr, je vous le dirai quand j'aurai lu le bouquin, il y aurait la possibilité de segmenter en fait ce mouvement, c'est-à-dire que je peux faire, si je me déplace à 4, je peux faire 1, 2, aller dans cette direction, 3, 4. On verra ça ensemble dans partie quand j'aurai un peu plus approfondi, euh, approfondi les règles. Du coup, on imagine bien que quand on voit ce genre, de, ce genre de map, de mouvement, il y a énormément de possibilités différentes. Malgré le fait qu'on soit restreint à un système de cadrage comme ça, on a énormément de, de liberté et euh, il y a la possibilité de, faire des, des, de, de se retourner complètement. Et euh, c'est assez engageant. Je dois vous avouer que de ce côté-là, il va y avoir des, des prises de tête et de, du vrai positionnement. Surtout quand en plus vous imaginez qu'il y a l'altitude à prendre en compte. Un Petit bémol dans le livre de règles, c'est que tout est en noir et blanc. Bon, ça c'est le type Ironforge, hein. c'est un peu dommage, c'est peut-être un peu triste à lire, un peu triste to name, euh, mais bon, je pense que ça passe vite. Là ici on a la partie en fait hein, des armes avec euh, le range power, hein, short range, medium range et euh, long range. Donc là aussi, hein, en fonction de la distance, vous n'allez pas faire exactement euh, euh, les mêmes choses. Vous avez ensuite l'arme et les damage. Je ne vais pas m'étendre dessus. Et puis ensuite, la end face qui euh, va vous dire en fait euh, bah, comment euh, la phase se termine et puis comment euh, la partie, lorsque vous avez joué tous vos tours, se termine. Voilà, ending game. Vous avez ici euh, toute la partie au niveau des arcs de tir. Hein, donc bon. Euh, N'oubliez pas votre laser de visée, il n'y a encore rien de mieux de ce côté-là. Et puis, bien entendu, on va retrouver tout un ensemble de scénarios. Alors, je dis tout un ensemble, mais il n'y en, en a pas beaucoup, en fait. Il y a quelques scénarios, j'imagine que lorsqu'on achète les cartes, on va se retrouver avec un peu plus de scénarios. Le dogfight, qui va être celui qu'on présentera lorsqu'on en fera le let's play. Et puis, les squadron lists. Et voilà, ici, là, on va retrouver les caractéristiques des avions. Donc, euh, on va retrouver euh, la carte et puis les armes que vous pouvez associer à l'avion. Donc, c'est un, un petit peu dommage. Alors, on va retrouver hein, les valeurs de euh, structure de l'avion. Ici, on est sur un Thunderbolt avec euh, 3 en structure. Turtle 2, donc euh, ça, son, son, sa capacité d'accélération. Hein, il va pouvoir passer de deux valeurs euh, à chaque accélération. Son minimum speed, c'est 2 et son max, c'est 6. Euh, son max altitude c'est 5 donc il pourra voler jusqu'à une hauteur de, de, de, de 5 une altitude de 5 ne pourra pas déplacer, en fait, dépasser cette hauteur là et puis là il, il aura la possibilité d'avoir ces deux armes qui sont des armes de front avec les damage les amours et puis des valeurs il y a un extra damage 6, ah oui j'ai oublié de vous dire on touche sur du 5 plus et puis ben vous avez des extra damage sheets, ben, si vous faites un 6 bien entendu vous touchez deux fois c'est assez rapide et simple à prendre à prendre en main voilà, ici on va se retrouver avec le fury fighter le Marauder. alors le Marauder, on voit qu'il a euh, du rire du all round parce qu'en fait il a la capacité de tirer à 360 degrés et, et du front voilà bon vous, bien sûr vous allez avoir des cas ah, attention celle-là est en couleur elle fait presque mal aux yeux tellement tellement on n'est pas habitué le Dakajet jet hein, qui va qui va voler jusqu'à 8 en vitesse par contre une attitude de 4 et un minimum de vitesse de 4 donc s'il passe en dessous de ce minimum là il va lui arriver des pépins hein. et puis là on retrouve encore une, une feuille de une feuille de mouvement en tout ça vous en fait euh, 3 sous la main c'est intéressant mais je, bon voilà on en a besoin que de 2, donc euh, là dessus, euh, -dessus euh, c'est cool on a un petit peu de fluff aussi hein, pour, euh, pour les avions voilà j'en ai terminé avec euh, cette unbox J'espère que ça vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur Wing of Vengeance Aeronautica Imperialis. Comptez sur moi, on y reviendra. Je vais faire donc une expli-partie. On va faire ensemble également des scroll paintings sur les avions très rapidement. Et puis, ben, on fera également une vidéo, un let's play ensemble, sans aucun doute, avec Kevin. Allez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets. Parce que pour être le maître du ciel, il vous faudra bien ça. Allez, ciao